Allez, c'est parti, on va se faire ce petit exo sur le chapitre vecteur, droite et plan de l'espace. Je t'ai remis l'énoncé le, le, ici. L'espace est rapporté au Oijk. Donc, soit le point A1 de coordonnée 0, 2, moins 1, et le vecteur U1 de coordonnée 1, 2, 3. Donc, On appelle D1 la droite qui passe par A1, donc ce point-là, et qui a pour vecteur directeur U1, ce vecteur-là. Okay. On appelle D2 la droite qui admet pour représentation paramétrique cette représentation-là. Donc, tu peux remarquer qu'ici, ils ont mis des K, tu vois, 1 plus K moins 2K. Bon, toi, tu as peut-être l'habitude avec des T, hein, c'est exactement pareil, encore, 1 plus T moins 2T. Donc, euh, T appartient à R, d'accord, ne te laisse pas perturber par le, le K, quoi par la lettre. Bon, et ensuite, on arrive à la première question. Ah oui, avant la première question, faut que je lance le petit, je vais te demander de t'abonner, de liker, tout ça, si, si tu peux, ça fait toujours plaisir. Et puis, on y va. On va passer à la première question. Donc, donner une représentation paramétrique de la droite d1. Alors, pour donner une représentation paramétrique d'une droite, donc, tu trouveras une vidéo une méthode hein, où je détaille vraiment ça, euh, en particulier sur ce, cette, cette, cette question-là. Et là, bah, je vais te le détailler aussi, mais dans le cadre de cet exercice. Donc, d1, euh, pour trouver sa représentation paramétrique, en fait, il te faut un point. Et un vecteur. Okay. Donc tu dis D1 passe par le point A1. Donc tu rappelles les coordonnées de A1 parce que tu vas en avoir besoin après. Et A pour vecteur directeur U1. Et pareil, tu rappelles ces coordonnées parce que, même raison, tu vas en avoir besoin après. Alors tu peux remarquer ici que j'ai écrit les coordonnées de U1 en ligne. Parce que, bah, moi je te conseille toujours de prendre de la place pour rédiger. Mais là c'est un peu abusé de les écrire en colonne. Ça fait prendre trois lignes pour, pour une phrase. Ça fait pas C'est pas génial. Alors tu peux remarquer, il me faut mentir dans le... Dans l'énoncé, ils ont écrit les coordonnées de U1 en colonne, tu vois, mais pareil, ils ont le même problème, tu vois, ils ont pris 3 km ici. Bon, du coup, les coordonnées des vecteurs, je te conseille de les écrire en colonne dans les calculs, et en ligne dans les phrases, plutôt. Alors, tu as le point, tu as un point et un vecteur. Bon, maintenant, donc... Alors, tu ne fais pas de phrase de 3 km du style « donc la représentation paramétrique de D1 et machin machin ». Bon, il y a beaucoup de profs qui demandent de rédiger à fond comme ça, mais en fait, dans un DS, ça te fait perdre un temps pas possible, donc moi, je te donne une rédaction optimisée, c'est-à-dire juste et qui te fait gagner du temps aussi. Bon, Après, tu l'apprends, tu l'apprends pas, tu vois, en fonction de ce que ton prof accepte ou pas. Euh, bon, alors représentation paramétrique de D1, donc tu l'écris, déjà tu prends de la place. Tu l'écris pas comme ça, en écrasé, comme ça. Je vois beaucoup d'élèves qui, qui font des pattes de mouche, comme ça, on appelle ça. Tu l'écris comme ça, et puis en fait ils se plantent parce que c'est trop serré, et puis le correcteur voit rien, etc. Donc, ça tu évites, voilà. Tu te mets sur trois lignes, prendre la place, x, y, z. Donc plutôt, écris plutôt les choses en colonnes, ça, ça marchera mieux. x, y, z, après tu mets ta petite accolade. Tu mets donc, en premier le point donc de coordonnées 0, 2, moins 1, alors le, le 0, forcément, je l'ai enlevé, euh, puisque le 0, euh, on n'en a pas besoin. Donc je le mets pour que tu le vois, et tu peux le mettre toi aussi à la première écriture de ta représentation paramétrique, ou brouillon, si tu en as besoin, et euh, voilà, donc 0, 2, moins 1, donc ça c'est ton point A1, et puis après, tu vas mettre plus le vecteur directeur. Le vecteur directeur, il a pour coordonnées 1, 2, 3. Donc pareil, le 1, c'est comme 1x. 1x, on dit x, tu vois. Donc 1t, on va dire t. Donc là, on aurait pu écrire à la première ligne, 0 plus 1t. Mais en fait, on ne le fait pas, parce que c'est un peu lourd. Tu vois Mais si toi, tu veux le faire, et tu vois mieux comme ça, euh, tu, tu peux le faire, hein, tu auras, auras les points. Bon. Donc là, je mets... Le vecteur u1. Voilà. Donc, après les coordonnées du vecteur, surtout, tu pas de mettre les t. t, t, t. Donc ça, c'est le paramètre. Euh, donc, x, y et z vont dépendre de ce même paramètre t. Et t, comme tu le sors un peu du chapeau, là, bah, tu dis t, c'est un réel. Il euh, bon, y a beaucoup d'élèves qui oublient de le mettre ce t, donc ils ont 0 plus 1, pas rien. Euh, 2 plus 2, moins 1 plus 3. Donc, <rire> en fait, c'est par exemple 2 plus 2. On se demande pourquoi ils n'écrivent pas 4. Bon, moi, je, je, je l'ai vu souvent, c'est pour ça. Donc, n'oublie pas les t. voilà. Bon, et à la fin, moi je te conseille quand même d'enlever les, les choses inutiles. D'ailleurs, le 0 et le 1, tu peux les enlever. Bon, là, 2 plus 2t, moins 1 plus 3t, il n'y a rien à enlever. Mais là, tu, tu enlèves ça, là, je te conseille. Donc, du coup, tu te retrouves avec t tout seul. Alors, pourquoi le t tout seul, je ne l'ai pas mis tout près du égal C'est parce qu'en fait, justement, euh, on est d'accord que là, il n'y a rien devant, mais il ne faut quand même pas se planter sur qui est le point, et qui est le vecteur. D'accord Donc, tu, éviter de faire des décalages. Donc, en général, on met plutôt on essaie plutôt d'avoir les coordonnées du vecteur en face et les t en face, tu vois Même si on pourrait ici mettre le t euh, ici. Que si on met le t ici, on peut avoir l'impression que le point, un point qui appartient à d1, c'est le point de coordonnées 1, 2, moins 1. Et du coup, on se plante. Si on pose la question, donner un point qui appartient à d1, bah, tu te plantes, bah, tu risques de te planter 1, 2, moins 1, alors que c'est 0, 2, moins 1. Voilà. Petit conseil. Et on va voir ça dans la question d'après, de toute façon. Donc, après... Souligne ton résultat, donc la question c'est de donner la représentation paramétrique, tu soulignes la représentation, tu soulignes que ce qu'on te demande, d'accord, pas plus. Alors je te conseille pas d'encadrer, parce que bah, d'une part c'est galère, tu vois, aller encadrer ici c'est chiant, et en plus ça fait perdre du temps. Tu n'as pas l'impression, mais trois traits en fait, trois traits fois 10 000 résultats par DS, ça fait euh, perdre beaucoup de temps, donc je conseille de souligner. Quoi. Ok, on passe à la question... 1B. donner un vecteur directeur de D2 on le notera U2 bon alors là il faut aller voir la représentation paramétrique de D2 qu'on te donne là, avec des k déjà pour essayer de te perturber un peu non, je plaisante mais bon, est, voilà et, et en plus tu vois qu'ici je, je parlais tout à l'heure de l'histoire du décalage entre le point et le vecteur et là on peut être embêté euh, parce que le, finalement le vecteur directeur on ne le voit pas bien tu vois, donc là, pour le coup, je te conseille de haut brouillon, sur le sujet, comme tu veux. Tu réécris bien, en fait, tout ce que tu peux faire apparaître. Donc, 1 plus 1k, c'est pas 0k, hein, 1 plus 1k. Là, devant le moins 2k, en fait, il y a quoi Il y a un 0. Donc, 0 moins 2k. OK Et là, il n'y a rien après le 2. Il y a quand même du k, on ne le voit pas, mais... Donc, plus 0k, du coup. Okay. Parce que le problème, c'est que tu, si tu identifies pas ce 0K, la, la coordonnée sur Z de ton vecteur directeur, bah, tu risques de dire que c'est 2. Quoi. Tu vois Donc là, on voit bien, si on t avait demandé un point, ça aurait été 1, 0, 2. Et si là, on te demande un vecteur, 1, moins 2, 0. Okay Donc ça t'évite de te planter. Alors ça, tu peux le faire au brouillon, ou carrément sur ta copie, pour montrer que as bien, euh, tu n'es pas tombé dans le piège. Quoi. Alors, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai rédigé ici, parce que je pensais que c'était tellement... Pas évident à voir dans l'énoncé que je pense que sur une copie euh, il vaut mieux le rédiger comme ça. Donc d'après l'énoncé des deux, pour représentation paramétrique, mais là tu, tu l'as réécrit de façon à tout voir. Donc, comme je t'ai montré juste, juste avant, là, 1 plus 1k, tu exagères en fait en faisant apparaître tout ce qui est important. Euh, bah justement tout ce qui est inutile, <rire> mais du coup qui devient important dans cette question. Voilà. Et donc là, le correcteur comprend que, ah oui, il n'est pas tombé dans le piège, ou elle n'est pas tombée dans le, dans le piège. Et du coup, bah, après, que tu dises donc U2, et tu donnes les coordonnées que tu as là, 1, moins 2, 0, est un vecteur directeur de D2, bah, ça devient... Euh... En, en faisant ça, en fait, tu justifies les coordonnées que tu as trouvées euh, pour le vecteur U2. Et pareil, tu vois, là, je l'ai écrit en ligne, U2, pour pas hein, pareil, 3 km de place. Pareil, tu soulignes. Ok, allez, on y va. Allez hop, voilà, c'est un petit coup de sabonner, etc. Euh, on passe à la question 1C. Donc, donc le point A2 de coordonnées moins 1, 4, 2, appartient-il à D2. Bon, on va partir de la représentation paramétrique de D2, ici. Bon, comme tu as compris euh, comment ça fonctionnait, là je pense que je vais enlever le, tout le vert que j'ai mis là. Hop. On va partir de cette représentation paramétrique où il n'y a vraiment que ce qui est important, pas les zéros, tout ça. Et on va voir alors comment on fait Comment on fait pour savoir si ce point A2 appartient à D2 ou pas. Ben en fait, on va regarder si on arrive à trouver un paramètre K qui permet de retrouver ces trois coordonnées. Moins 1, 4, 2. Voilà. Donc, ce qu'on fait en général, c'est qu'on prend la première coordonnée, donc la le, le, coordonnée sur X en fait, du, du point A2. On la met ici, à la place du X, donc de là. Alors, représentation paramétrique de D2, donc là, on va, on va avoir moins 1 égale 1 plus k, on va trouver k, et après, avec cette valeur de k qu'on a trouvée, on va voir si, on, en injectant là et là, on retrouve le y et le z du point A2. Okay Alors ça, pareil, euh, donc je vais passer à la page d'après, là il y a une, une vidéo méthode hein, qui détaille ça. Alors, je vais le détailler ici, comme d'habitude, mais si tu veux aller vraiment voir spécifiquement cette... Euh, cette méthode-là, tu peux aller voir la vidéo correspondante. Bon, alors on y va. Donc, moins 1 égale 1 plus k. Donc, je reviens. Donc, moins 1, donc ce moins 1-là, égale 1 plus k. Okay. Donc là, ça te fait une petite équation. Donc, comme d'habitude, moi, je mets pas les équivalents parce que en terminale, je trouve que les élèves, les utilisent pas bien. Donc, là, tu vois, c'est une équation. J'aurais pu mettre équivaut à, ici, mais je ne le mets pas. Voilà, comme ça. Si tu veux le mettre, hein, si ton prof le met, mets-le si tu es à l'aise avec. Mais bon, petit conseil, je, je, je te conseille de ne pas le mettre. Parce qu'il y a quand même souvent des, des cas où les élèves ne l'utilisent pas, pas très bien. Quoi. Pour ne pas prendre de risques. Voilà. Ok, donc tu, tu tombes sur une petite équation d'inconnu k. Moins 1 égale 1 plus k. Bon, ben déjà, je te conseille d'écrire toujours ton inconnu à gauche. Donc tu écris exactement la même chose sur ton bouillon. Euh, au lieu d'avoir moins 1 égale 1 plus k, tu as 1 plus k égale moins 1. Tu as ton inconnu à gauche, donc tu fais passer ça ici. Donc ça te donne k égale moins 2, moins 1, moins 1, Ok, donc k égale moins 2. Donc déjà tu as le k qui correspond à la coordonnée sur x de A2, là, il faut être précis. Et ce k maintenant, on va l'injecter là-dedans. Tu vois, y égale moins 2 fois le k qu'on vient de trouver, donc moins 2 fois moins 2. Si on retourne sur la coordonnée sur y de A2, ben, c'est bon signe. Alors, donc moins 2k égale moins 2 fois moins 2. Donc on remplace le k par moins 2. Donc moins 2k égale 4. Donc moins 2 fois moins 2, ça fait plus 4. Bon. Donc là, on est d'accord, on retrouve la coordonnée sur y de A2. Donc déjà, c'est bon. Et le truc, c'est que dans la représentation paramétrique de D2, ben Z égale 2 dans tous les cas. Tu vois, il n'y a pas 2 plus quelque chose K. Donc, en fait, peu importe le cas qu'on a trouvé ici, donc là, c'est moins 2, euh, ben là, on ne le met pas dans Z. En fait. Donc, Z égale 2, tout court. Donc dans tous les cas, tu vois, là, ça marche. Z égale 2. Là, on aurait pu le voir dès le début, en fait. Ce Z-là, A2 a le bon Z, déjà, dès le départ. Donc il faut aller vérifier, Donc, trouver le cas avec le x de A2, et, et vérifier le y avec le, le, la valeur de k que tu as trouvé. Donc là, on trouve bien finalement que A2 appartient à D2. Donc, pour euh, comment dire, récapituler un petit peu ce que tu as fait ici, pour expliquer pourquoi tu as pris moins 1 ici, pourquoi tu as fait moins 2, pourquoi tu as trouvé... Euh, comment dire, pourquoi tu as pris moins 1 ici Pourquoi tu t'intéresses au 4 là ben tu, tu dis A2 et tu rappelles ces coordonnées, tu vois A2 de coordonnées 1, 4, 2. Le 1 et le 4, ils sont là. Le, pardon. Donc un petit moins là. C'est bien moins 1. Moins 1. Voilà. Moins 1, 4, moins 1, 4. Et le 2 on comprend parce qu'il est là. Ok Allez, on passe à la question. Euh, question 2. Question 2, question 2. Donc Démontrer que les droites D1 et D2 sont non coplanaires. Alors ça, c'est un truc qui fait un peu peur aux élèves, parce que euh, c'est un peu justifié, parce que c'est un peu long. Euh, non coplanaires, en fait, ça veut dire des droites qui sont... Alors je l'ai remis ici. Ce que tu peux faire sur ton... sur ta... dans ta rédaction aussi, parce qu'en fait, il y a deux étapes. Donc pour montrer au correcteur que tu as bien compris les deux étapes, tu dis, montrer que D1 et D2 ne sont pas coplanaires, revient à montrer que, en fait, elles sont ni parallèles, ni séquentes. Deux droites dans l'espace qui sont ni parallèles, ni séquentes, mais en fait, euh, par définition, elles n'appartiennent pas au même plan. Voilà. Bon, ça, pareil, tu vois, il y a un petit M ici, donc je l'ai détaillé dans une autre vidéo, donc là, je ne vais pas le, le détailler plus que ça, mais tu peux retenir que non coplanaire, en fait, ça veut dire ni, non, enfin, non parallèle et non séquentes. Donc, il ouais. y a deux choses à vérifier. Du coup, ça peut être un petit peu long. Il ouais, y a deux morceaux, donc j'ai mis des petites étoiles là. On va commencer par le premier, ni parallèle. Alors, quand tu veux montrer que des droites sont parallèles ou non, dans l'espace, en fait, tu étudies leur. Enfin, tu regardes en fait, leur vecteur directeur. Si les vecteurs directeurs sont collinaires, parallèles, on n'utilise pas le mot parallèle pour des vecteurs, mais collinaires. Euh, si les vecteurs sont collinaires, les droites sont parallèles. Si les vecteurs ne sont pas collinaires, on ne sont pas parallèles. Ok. Donc, en fait, il faut euh, étudier, euh, prendre un vecteur directeur de la première droite, donc la première droite, elle est ici, c'est D1, d'accord Donc ce vecteur directeur, c'était U1, 1, 2, 3. Encore une fois, il y a une infinité de vecteurs directeurs, mais là, le plus évident, celui dont on te parle dans l'énoncé, c'est celui-là, donc on prend celui-là, 1, 2, 3, et un vecteur directeur de D2, c'est U2. D'accord On l'a trouvé, euh, U2, pardon, ici. On l'a trouvé là. Voilà. Donc, comme c'est un petit peu éparpillé dans l'énoncé, le, dans l'exercice, etc., tu peux le rappeler, tu vois, D1 pour vecteur directeur, U1, tu rappelles les coordonnées, D2, U2, tu rappelles les coordonnées, comme ça, on les a sous les yeux. Et après, pour regarder si des vecteurs sont collinaires ou non, en fait, tu fais le ratio, le rapport de leurs coordonnées. Donc, tu vois, deux vecteurs collinaires, ça aurait donné ça, par exemple, U2, Égal k u1. D'accord Le k, c'est une constante, hein. ça peut être n'importe quelle valeur. Si tu arrives à montrer ça, ça veut dire que les vecteurs sont collinaires, donc les droites sont parallèles. Bon, juste pour te montrer comment ça marche, le k, du coup, tu peux écrire qu'il est égal à ça. Alors là, il faut mettre de gros gros guillemets. Normalement, tu n'écris pas ça sur une copie, hein, sinon. Euh, ton preuve va sûrement, va sûrement faire une crise cardiaque ou peut-être te tuer. Je, euh, non, je plaisante, mais euh, ça, ça s'écrit. Ça, ça s'écrit pas, d'accord Parce qu'on n'a pas le droit de diviser par un vecteur. Ça. Euh, bon, si tu veux, juste pour te montrer que le cas, en fait, on le trouve en faisant le rapport des coordonnées des vecteurs. Ok, pas le rapport des vecteurs, mais le rapport de leurs coordonnées, en fait. Donc, on va prendre euh, les coordonnées de U2. Et on va les diviser par celle de U1. Donc face à face, tu vois. X' sur X, Y' sur Y. Alors rapport des X, rapport des Y, rapport des Z. Bon, là, tu vois, euh, euh, dans tous les cas, il vaut mieux commencer par le, mettre le vecteur qui contient. Si tu vois un vecteur qui contient du 0, en fait, il vaut mieux le mettre au numérateur, parce que sinon tu vas te retrouver avec quelque chose divisé par 0, et ça on n'aime pas trop l'écrire en maths. Donc là, dans tous les cas, j'aurais commencé par U2 tu vois, au numérateur. Donc 1 sur 1, 1 sur 1 égale 1, mais moins 2 sur 2 égale moins 1. Okay? Donc tu fais bien le, le, rap, le ratio des, des coordonnées. Tu ne fais pas x sur y ou x sur z, c'est x sur x, y sur y. Et dans le même sens, hein, tu fais toujours U2 sur U1. Et à partir du moment où tu tombes sur une, euh, un problème, bah ça va, donc une, euh, deux valeurs différentes, tu vois, on est censé trouver le même cas hein, si les vecteurs sont collinaires, là on ne trouve pas la même chose, donc ça veut dire que les vecteurs ne sont pas collinaires. Donc on ne regarde même pas z, c'est-à-dire je ne fais même pas 0 sur 3, parce que de toute façon, déjà qu'il y a un problème ici, peu importe ce qu'on va trouver en faisant 0 sur 3, d'ailleurs ça fait 0, euh, dans tous les cas les vecteurs ne vont pas être collinaires. Quoi. Donc u1 et u2 ne sont pas collinaires, donc D1 et D2 ne sont pas parallèles. Voilà. Donc là, on s'est occupé de ni parallèles. Maintenant, il faut faire ni séquente. Non, ni séquente, c'est un petit peu plus long. Alors, en fait, on va chercher, on va regarder s'il y a un point d'intersection entre D1 et D2 non. D'accord Dans les deux cas, qu'il y en ait un ou pas, c'est la même méthode. Et euh, le système sur lequel on va tomber va avoir une solution ou non. S'il n'a pas de solution, ça veut dire qu'il n'y a pas de point d'intersection, donc là, ça va être le cas. Donc Toujours pareil, quand les données sont un petit peu éparpillées, je te conseille de les rappeler dans ton exercice. Donc là, D1, on rappelle sa représentation paramétrique, tu vois, et D2, pareil. Alors tu vois, pour le coup, ici, j'ai écrit le, le T près de x, donc ça c'est un truc que je ne fais pas d'habitude, plutôt comme ça. Mais bon, après, dans, le, dans la résolution, forcément, on ne va pas laisser un écart de 3 km ici tout le temps. quoi. Okay euh, et fais bien attention. Donc, ici, le paramètre t. Et ici, c'est un autre paramètre. Dans l'énoncé, ils ont été cool. Là, ils ont mis k. Donc, du coup, tu ne peux pas te tromper. Mais il y a beaucoup d'élèves qui auraient fait euh, x égale 1 plus t. Y égale moins 2t. Voilà, donc, en fait, ils seraient retrouvés avec des t ici et des t là. Et en fait, ça, ça fausse tout le... Euh, le calcul suivant. Quoi. Parce qu'en fait, le, donc le x, le y et le z que tu as là, c'est bien les mêmes, c'est les coordonnées dans l'espace, mais le t que tu as ici et le paramètre que tu as là, c'est n'est pas censé être les mêmes. Tu peux tomber sur un cas particulier où tu vas trouver t égale k ou t égale t'', mais ce pas, pas courant. N'oublie pas, ici et là, il faut pas avoir t et t. Enfin, il faut pas avoir, faut avoir le, le, le même, le, la même lettre pour le paramètre. d'accord voilà. Bon, ben, ayant posé ça, on peut y aller. On peut y aller. Donc comme on cherche un point d'intersection, un éventuel point d'intersection, ben, on, va, on, va on va égaliser donc, les coordonnées 2 à 2. X égale X, Y égale Y, Z égale Z. Si tu veux trouver un point d'intersection entre deux droites, ben, forcément, il y a un moment donné où euh, ce point d'intersection il va avoir les mêmes coordonnées, peu importe la droite. Donc on va avoir le même x, le même y, le même z, c'est ça qu'on va résoudre. Bon, alors c'est pour ça qu'on tombe sur ce système-là, tu vois. Donc t égale 1 plus k, 2 plus 2t égale moins 2k, 1 moins 3t égale 2. Voilà. Donc quand tu as un système à résoudre comme ça, je te conseille de donner une, un numéro à chaque ligne. Donc, comme ça, tu vas pouvoir détailler un petit peu ton, ton raisonnement. Donc 1, 2, 3. Donc en fait, ensuite je te conseille de commencer par la ligne qui te paraît la plus simple. Okay donc c'est pas forcément évident, il faut s'entraîner un petit peu pour. Bon, moi j'ai l'habitude. Donc là je te le dis la ligne la plus simple, en tout cas de mon point de vue, c'est la ligne 2. Okay donc, je vais commencer par cette ligne-là, donc je vais dire j'isole la ligne 2. Pour expliquer au correcteur, voilà. J'isole cette ligne-là, je m'occupe plus du système en entier. J'isole. Donc là, qu'est-ce que je vais faire Pourquoi j'ai isolé cette ligne-là C'est parce qu'en fait. Euh, dans cette ligne-là, tu vois, il y a du t ici, et ce que tu peux voir dans la ligne 1, alors ce que j'aurais pu dire aussi, c'est que c'est la ligne 1, en fait, la plus simple, et la ligne 1, elle est déjà bien écrite, c'est-à-dire qu'elle te donne un paramètre en fonction d'un autre. Okay? t égale 1 plus k. Donc ça, c'est pratique, parce que, du coup, le t que tu as là, tu vas la remplacer par 1 plus k, cest tu vas prendre ce 1 plus k là, et tu vas le mettre là, à la place de ce t. Okay? C'est ce que tu as... Ici, 2 plus 2t, 2 fois 1 plus k, égale moins 2k. C'est cette ligne-là réécrite avec t remplacé par 1 plus k. Bon, ça, ça te donne une petite équation d'inconnu k. Donc une équation, une inconnue, ça tu sais faire. Donc, tu développes, ici, donc, fois 2, donc sur le 1 et sur le k. Donc ça te donne 2 plus 2 plus 2k, égale moins 2k. Bon. Là, tu, tu résous ça hein, tranquillement, ça tu sais faire, je parle de, de plus de 4. Et alors, je, je vais peut-être aller un peu vite là. Tu fais donc 4 égale euh, moins 4k. Ah, tu vois, il y a une petite. Euh, petite erreur, là, c'est hop, moins 4. Alors, en fait, tu regroupes les deux 2 que tu as à gauche. Donc ça te fait 4, et tu fais passer ce plus 2k. de k de l'autre côté, ça devient moins de k, et donc ça te fait moins 4k. Et donc tu trouves k égale moins 1. Alors, ça, tu peux les réécrire ré ré ré ré ré dans l'autre sens, tu vois. Si tu n'es pas à l'aise avec les inconnus, euh, d'avoir l'inconnu à droite, tu réécris ça dans l'autre sens. Donc, c'est exactement la même chose, tu vois. Et donc ça te donne k égale moins 1. Donc, tu vois, là, ici, j'ai une petite erreur. Là, c'est moins 1. Hop. Voilà. Alors, ce que tu vas faire après, comme tu as trouvé la valeur de K, ben, tu vas l'injecter dans la ligne 1. Donc, toi, tu cherches le paramètre T aussi. Donc, T égale 1 plus la nouvelle valeur de enfin, la valeur de K que tu as trouvée. K égale moins 1. Donc, tu vois, là aussi donc ça te fait 1 moins 1, donc là ça te fait 0, t égale 0. Donc tu vois, on a trouvé les deux paramètres qui nous intéressent, donc k et t, mais le souci, c'est que tu as une troisième ligne. Donc attention, c'est pas parce que tu as trouvé k et t euh, qu'il y a forcément un point d'intersection. Il faut que ces deux paramètres y vérifient aussi la dernière ligne que tu n'as pas utilisée pour l'instant. Okay dans la dernière ligne, tu peux remarquer qu'il n'y a pas de k. Donc en fait, c'est seulement le paramètre t qui doit permettre de vérifier cette ligne-là. Alors, si cette ligne-là est vérifiée, bah, ça veut dire qu'il y a un point d'intersection. Ça veut dire que le paramètre t est le paramètre k que tu as trouvé ici, il vérifie aussi la troisième ligne, donc point d'intersection. Si il euh, y a un problème, bah, pas de point d'intersection. Voilà. Alors on y va. Donc là tu peux dire alors dans la ligne 3, pour bien montrer que tu vas, que as compris que la ligne 3 c'était une, une, une ligne de vérification. en fait, Et tu remplaces t par la valeur que tu as trouvée. Donc là c'est un petit peu changé, parce que tu vois j'avais fait une petite erreur. Euh, donc ça nous fait du 1-3 fois 0, ça fait 1. Donc nous, on est censé trouver 2, ici, tu vois, 1-3t, c'est censé faire 2. Donc du coup, il y a un problème. Tu dis or, alors là c'est pareil, la valeur qu'on a trouvée, donc 1, 1-3 fois 0, c'est différent de 2. Okay. Donc, il y a un souci. Donc, tu dis, donc le système contient une contradiction. Voilà. C'est la troisième ligne qui n'est pas, pas vérifiante. Comme il y a une contradiction, que toi, tu cherches un point d'intersection, bah, tu dis, donc, D1 et D2 ne sont pas séquentes. Il n'y a pas de point d'intersection. Je te rappelle, on a montré que D1 et D2 n'étaient pas parallèles et qu'elles n'étaient pas euh, séquentes. D'accord on avait besoin de ces deux résultats pour montrer qu'elles n'étaient pas coplanaires. Donc on peut conclure. Donc D1 et D2 ne sont pas coplanaires. Et comme d'habitude, je te conseille de souligner le résultat. Voilà. Bon, était un petit peu long ça. là En plus, j'avais fait une petite erreur. Désolé pour ça. J'espère que tu as bien compris. N'hésite pas à poser des questions si tu as, si as besoin d'éclaircissement. Et puis, allez, un petit dernier. Je te demande de t'abonner liker, etc. Et puis, je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao.